Ce jeune pleumerois de 22 ans a inventé Avelbag, une housse de protection innovante pour les planches de surf. Corentin François, bonjour. Bonjour à vous. À la base, Corentin, vous êtes passionné de surf. C'est ça qui a provoqué le déclic quelque part chez vous Alors oui, bien sûr, je suis un grand passionné de surf. Cela fait plus de 10 ans que je pratique euh, intensément euh, ce sport. Et en fait, c'est l'association de cette passion et euh, aussi euh, cette passion pour le secourir. Et les, les jobs d'été que j'ai pu effectuer en tant que nageur-sauveteur, voilà, j'ai pu... Euh, m'inspirer du milieu du secourisme pour créer cette nouvelle housse. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette housse par rapport aux autres produits qui peuvent déjà exister sur le marché hein Alors, euh... La force majeure d'Avelback c'est vraiment cette protection accrue contre les chocs. Donc, elle va euh, véritablement protéger votre housse et euh, vous pourrez transporter votre matériel. C'est une housse qui reste très légère, peu encombrante et qui s'adapte aussi à tout type euh, de forme de planche et qui évite aussi l'usage de surprotection à usage unique qui est très fréquemment utilisé aujourd'hui, comme bah, par exemple le papier bulle, euh, le, le carton euh, ou les mousses en plastique. Et alors, votre invention, Corentin, elle a été récompensée en 2021 par le prix Pépite. C'était une, une très grande fierté d'avoir participé à, à ce concours. Donc en fait, pendant deux ans, en parallèle de mes études, j'ai eu le statut d'étudiant entrepreneur. Et euh, grâce à ce statut, j'ai pu prétendre à participer à ce concours Pépite Bretagne 2021. Et cela m'a permis d'avoir une bourse de 2000 euros qui a été très précieuse et qui m'a fait beaucoup avancer aussi dans la poursuite de mon projet. Alors là, vous venez aussi de rejoindre l'incubateur IMT Atlantique c'est une nouvelle étape importante pour vous Donc, euh, Le fait d'intégrer l'incubateur euh, mais d'une grande aide, ça va me permettre d'appuyer et de rendre plus fort le projet, d'avoir de la crédibilité et de la légitimité face aux prochains acteurs que je vais rencontrer. C'est aussi une, une source d'accompagnement euh, très précieux. Et pour ce qui est de la commercialisation, vous en êtes où Alors Je suis encore en phase de test prototypage, euh, mais les, les premiers tests s'avèrent euh, très concluants. Ensuite, euh, j'espère un lancement courant printemps euh, par une campagne de prévente et crowdfunding. François, merci d'être venu sur Océane pour nous présenter Avelbag, cette housse de protection innovante pour les planches de surf. Je vous en prie, à très bientôt, merci. Océane. Le magazine.